Good morning allez et ce ce jour Jules Loni Shimat va mourir Rabin Isaac et Deborah Bateser si vous souhaitez vous aussi de dune prochaine de deisha contacter 5 minutes et nous étions une messakhiva mot par igdalet mishnat a kholets livim to ben et akhota va met kholetsat wa lo mityabemet wa khana migirash et shtov ben sarhiv et akhota va met arizop tura min ou min aybum mishnat khisamp on connaît déjà tout le principe que il y avait un premier frère, Réuven, qui était marié à Rachel, et Réuven, il a encore deux frères, Shimon et Lévi. Maintenant, il y a eu, donc, Réuven est décédé sans enfant, il y a eu Rachel qui se retrouvait devant Shimon et Lévi, Shimon a décidé de lui faire la Khalitza, la Mishnah m'enseigne maintenant, on va s'intéresser à la Mishnah, eh bien, que Lévi, il a le droit de se marier avec Léa, la sœur de Rachel, et qu'est-ce qui se passe quand Lévi va décéder Alors vous connaissez déjà le principe. Puisque euh, Reuven a fait la... Puisque Shimon a fait la Khalitza à Rachel, elle est considérée comme un peu sa femme, d'accord Parce que la, la Zukuqa ou Iboum, celle qui est préposée au Iboum, elle a un statut de demi-femme un peu. Et ça va faire que maintenant, il n'aura plus le droit de faire le Iboum, il devra le faire nécessairement la Khalitza. C'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, ça va être un peu le même principe, un peu nuancé comme on va voir tout de suite, à Choletz Lévi, donc celui qui fait la chalitza à Saïe donc Aïn Yé par exemple, donc, Shimon il a fait la chalitza à Rachel, Benassa Akhi et Tachota et son frère, il a fait, il a marié ensuite sa sœur à Rachel, donc Lévi s'est marié avec Léa, Vamet. et ce Lévi est décédé, Eh bien, dans ce cas-là, Shimon, il devra libérer cette, la femme de Lévi, mais comment Il ne pourra pas lui faire le hiboum, Choletzet Velomiti il devrait lui faire que la Khalitza et pas le Hibou, étant donné que Léa, c'est aussi la soeur de sa Khaloutza. Et sa Khaloutza, d'accord C'est la soeur de Rachel, à qui il a fait la Khalitza, qui était considérée comme un peu sa femme. Mais c'était pas vraiment sa femme, Minatora. C'était que Midrabanan. A la différence du cas où, vechen, il ne faut, faut pas dire Vehen, il faut dire Aval. C'est comme ça que nous dit le Bartanora, selon le goût qui corrige. A cest et sûr, celui qui divorce sa femme, mena, ça à Et son frère s'est marié avec sa soeur, soit. On a, c'est pas le peine de parler avec trois frères, on en peut se contenter de deux frères, Reuven et Shimon. Reuven est marié à Rachel, ensuite Reuven divorce Rachel. Shimon, a le droit de se marier avec Léa, sa soeur de, la soeur de Rachel, il n'y a pas de problème. Lorsque Shimon va décéder, eh bien, euh, est-ce qu'elle devra faire le hiboum euh, Est-ce que Reuven devra faire le hiboum à la Khalisa La réponse, vous connaissez bien évidemment que non, étant donné que. Bishat Nefila, au moment où elle, elle va devenir Atto elle est, pour le moment, elle est la sœur de son ex-femme. quand qu'elle est vivante, Rachel, Shimon n'a pas le droit de se marier avec Léa, c'est la sœur de sa femme, même si elle est divorcée. En l'occurrence, elle sera complètement dispensée de Iboum et de Khalitsa, ce que la Michel me dit. Donc on a dit, on dit en fait, Aval, et celui qui divorce sa femme, qui divorce Rachel. Et son frère Shimon se marie avec sa sœur avec Léa va mettre. Ensuite, Shimon décède. Eh bien, Léa, devant le un réseau Ptura, Mina Khalitza ou Mina Iboum, elle sera dispensée à la fois de Ptura, euh, de, à la fois de Khalitza et de Iboum. Elle sera complètement, pas du tout, en fait, reposée au Iboum étant donné qu'elle a un statut de... Euh, un interdit d'inceste de se marier avec la sœur de sa femme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.